L'Internet est un outil important de la vie quotidienne, en particulier pour une éducation de qualité. Dossou, c'est mon nom et je viens du Bénin. Une de mes passions, faire en sorte que tous les élèves aient accès à une éducation de qualité. En 2003, j'ai constaté que dans ma commune Tofo 96% des élèves du secondaire n'avaient pas accès à Internet. Pas par faute d'indisponibilité de connexion, mais par faute de moyens financiers pour s'offrir ce luxe. Par conséquent, les résultats scolaires étaient très faibles. J'étais mal dans ma peau. Il faut agir. Puis, en 2018, Regarde! Grâce à une campagne numérique, ça suffit, Bénin, j'ai créé à Tofo le concept de cybernomade pour offrir aux élèves un accès gratuit à Internet. Alors, qu'est-ce que je fais? Je déplace régulièrement le modem Wi-Fi dans les écoles secondaires de Tofo et au lieu public afin que les jeunes aient gratuitement accès à Internet les moments où il n'y a pas cours. Sur place, je renforce les capacités des élèves sur l'utilisation efficace de l'Internet et sur les avantages sur l'éducation scolaire. À ceux qui n'avaient pas d'ordinateur, je les mets à disposition des ordinateurs et je les renforce sur son utilisation. Et depuis lors, je suis heureux de constater que les élèves de la commune de Toffort utilisent l'Internet comme les autres élèves élèves des grandes villes du Bénin telles que Cotonou, Porto Novo, Paraco, etc. pour effectuer diverses recherches et se connecter au monde entier. Sylvie. Sylvie, élève de la Terminale D, qui, grâce au cybernomade, nomade, a découvert comment rechercher sur Internet, m'a dit avec satisfaction Qu'après avoir utilisé Internet pour ses recherches, elle a obtenu une très bonne note en histoire. J'étais ému. Elle aussi. Je pense que ce projet doit être plus étendu à d'autres communes rurales pour le bonheur des élèves. Mais en attendant, le cybernomade de Topo poursuit sa route.